Pendant bien des siècles, la paix et l'ordre régnaient en nombre de terre. Un au-delà sans fin, dont Horibos, la cité d'éternité, était le cœur étincelant. Toutes les âmes mortelles étaient jugées par l'arbitre, qui, dans sa grande sagesse, étudiaient l'ensemble de leur existence. Grâce à ces connaissances, elle dirigeait les âmes vers la voie qu'elles méritaient. Jusqu'à ce que... Terrible instant, notre parfait équilibre fut brisé. Ainsi, toutes les âmes, qu'elles soient louables ou cruelles, ne peuvent atteindre l'au-delà et sont condamnées à subir les tourments de l'Andre. Et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, on se retrouve du coup aujourd'hui pour cette euh, vidéo, cette cinématique qui avait pas mal fait parler d'elle hein, bien entendu, puisque on y voit le moment où l'arbitre a été désactivé donc ça c'est quelque chose d'assez important, alors on va rappeler un petit peu le contexte avant d'attaquer justement ce moment fatidique euh, l'arbitre pour, euh, pour commencer, donc euh, l'arbitre c'est tout simplement un personnage qui est euh, assez énigmatique qui est tout simplement le dirigeant d'une congrégation, et vous allez dire bah non on peut pas la jouer. Oui, bien sûr, ça fait partie d'une congrégation quand même. Parce qu'on connaît six congrégations, 6 royaumes euh, au niveau de, de, des Terres d'Ombre à l'heure actuelle. C'est tout simplement donc Bastion, Malraxus, Sylvarden et mais Il y a également Lantre et Oribos. Et Oribos, c'est aujourd'hui notre point, on va dire, de focus. Aujourd'hui, on va vraiment se focaliser sur cette zone puisque Oribos, hein, cette cinématique arrive au début lorsqu'on découvre Oribos une fois qu'on est sorti de Lantre. On arrive à Oribos et du coup Oribos, qu'est-ce que c'est Alors petit rappel de ce qu'est Oribos, bien entendu, au départ, hein, le narrateur qui nous rappelle que c'est la cité des éternités, etc. etc. Euh, chose d'ailleurs à, à donner, enfin, qui est assez intéressante, on rappelle souvent le visuel est le premier, on va dire, aspect, premier point de l'or. C'est-à-dire que quand vous avez un visuel, il n'est pas là par hasard, il n'a pas été choisi par hasard. D'ailleurs il y a une, véritablement une direction artistique et euh, l'idée c'est que ça vous. que vous puissiez un, petit peu, juste avec un visuel, commencer à comprendre ce que veut dire le personnage. Et là, par exemple, Oribos, ce qui est assez intéressant, et si vous, vous baladez Oribos, vous verrez plein de choses, notamment le symbole de l'infini, des sabliers, etc. Oribos, on, on vous rappelle que c'est la Cité d'Éternité. Cité d'Éternité, si vous regardez, c'est une espèce de tour qui fait très penser euh, potentiellement à la tour de Babel, à mon sens, étant donné que tous les peuples de tous les de, de tout l'univers donc de toutes les planètes et pas qu'à hein, je vois beaucoup de gens penser que c'est que non non non Zeroth, Draenor enfin Outre Terre du coup notre autre Draenor etc etc tous les mondes donc Argus etc donc quand vous voyez toutes les âmes euh, arriver justement dans cette cité d'éternité c'est pour ça que je pense que ça fait un petit côté Babel aussi mais il y a une espèce de sablier avec cette espèce de symétrie cet axe de symétrie qu'on voit ici et eh bien le sablier est également un des symboles euh, d'oribos pour vous montrer que euh, l'éternité encore une fois c'est la cité d'éternité c'est à dire que vous allez passer l'éternité dans les terres d'ombre dans les terres des morts et donc bah, pas de problème c'est normal c'est ici euh, alors Petit point également, on voit quatre filaments. Ces quatre filaments, on voit un grand filament, quatre filaments sur le côté et le filament qui descend. Oribos du coup est dirigé par l'arbitre. L'arbitre, on vous l'a montré, c'est l'un des éternels. Les éternels, c'est les dirigeants de chaque congrégation. Alors les éternels pour le moment ils sont au nombre de six, mais il est possible qu'il y en ait d'autres puisque eh l'arbitre dirige Oribos. Nous avons euh, Kirestia, donc l'arconte qui dirige Bastion. Nous avons euh, le primus pour Malraxus et il y a une vidéo qui arrive sur lui. Euh, on a du coup la reine de l'hiver pour Sylvarden, Denatrius pour Evendress et le geôlier pour l'antre. Même si le geôlier, hein, on ne sait pas encore s'il a toujours été là, etc. Enfin, on sait qu'il n'était pas là d'ailleurs avant. Euh, Est-ce qu'il était quelque part d'autre On ne sait pas, pour le moment. Donc, ce qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, sur Oribos, ce qu'on voit, c'est ces quatre filaments qui indiquent, bien entendu, les euh, liens, enfin, en gros, c'est les grands flux d'anima euh, vers les quatre grandes congrégations que vous connaissez, d'ailleurs vers les cinq grandes congrégations, puisqu'au final, on a un cinquième qui descend aussi. Hein, vous le voyez ici, il est assez... Euh on le voit pas tant que ça mais il est là hein. donc les cinq tout simplement vers les quatre zones que vous connaissez bastion, euh, malraxus, euh, Sylvarden, revendress et la cinquième vers l'antre donc ça c'est les cinq grands attention pour autant une autre erreur est de penser qu'il n'y a que ces royaumes là et que du coup les terres d'ombre on nous parle d'éternité on nous parle de gigantisme etc alors qu'en fait bah, pas tant que ça bien sûr entre le gameplay et la réalité c'est différent peut-être que dans les prochains patchs on découvrira d'autres royaumes est-ce que ça voudra dire que du coup c'est n'importe quoi puisque ces royaumes sont pas montrés ici non Ici, on vous montre les 4 grands, enfin les grands royaumes plus le 5 qui sont, qui jouent un rôle extrêmement important dans le fonctionnement de Sylvarden. On le sait déjà à l'heure actuelle et dès que vous arrivez à Oribos, vous savez qu'il y a d'autres royaumes de présenter, euh, notamment avec les négociants. Vous savez, ces espèces, ces espèces d'êtres euh, éthérés qui partagent un squelette d'animation avec les éthériens justement, et euh, mais pour le moment, il n'y a pas de lien euh, avéré entre les deux d'ailleurs. Hein. Et les négociants, du coup, qui viennent du royaume sans nom. On sait que c'est un royaume sans nom qui est dans les terres d'ombre, mais on n'y a pas encore été. On sait également, alors c'est plus du spoil, mais on sait également à Revendreth, sur l'une des tombes, qu'il y a euh, une des âmes qui s'appelle. Enfin, euh, il y a une des âmes qui dit qu'il va aller à Craftenium. À euh, non, Caftenium, Ka pardon, Caftenium, qui est l'endroit, le, en fait, le royaume des créations, des ingénieurs, etc. Enfin, de la technologie, un endroit plutôt lié à la technologie, mais lui, il a un moins de rôle à jouer. Hein, c'est le grand garage, on va dire. Hein, il a moins de rôle à jouer. Euh, pour d'ombre, pour vraiment le fonctionnement des terres d'ombre' contrairement à Bastion, etc. Je ne reviendrai pas sur le rôle des autres congrégations, j'ai fait déjà plusieurs vidéos dessus, mais pour Oribos, eh bien, le narrateur que vous entendez c'est Talinara. Talinara c'est tout simplement la voix de l'arbitre, donc c'est elle qui eh bien, va euh, partager la volonté de l'arbitre aux autres serviteurs, qui sont euh, tout simplement les domestiques, c'est le nom de cette espèce de, de, de race en fait qui existe à Oribos. Alors on a les négociants, mais les négociants ils viennent d'un autre royaume, les habitants d'Oribos, ce sont les domestiques. Et dans les domestiques, on a plusieurs castes. On a en gros les conseillers de l'arbitre, on a euh, les. Bah, littéralement les domestiques, et on a également les gardes. Alors, petite blague, je ne sais pas si vous l'aurez, mais euh, pour être garde d'ailleurs d'Oribos, il faut forcément être un humain et moustachu, sinon vous ne pouvez pas l'être. Je rigole. Hein. C est, c est, c est... Zoomer sur les gardes, vous verrez en fait qu'à l'intérieur, il y a un humain euh, dedans. Ce qui est absolument pas. C'est du modèle, hein. c'est du gameplay, c'est pas de l'histoire. Euh, en l'occurrence. Qu'ils empruntent le modèle des humains en fait, hein, tout simplement. Euh, donc, on va pouvoir continuer à parler d'Oribos. Oribos, on a, on a parlé du, du fait que justement il y avait ces cinq grands royaumes et on voit le côté, euh, c'est juste après, il me semble. Voilà, on voit l'arbitre évidemment et vous voyez ces petites portes à l'arrière. Ces petites portes elles sont pas là par hasard puisque on la voit même euh, présenter. Alors là, on va la voir euh, juger une âme humaine évidemment, puisque nous sommes des êtres humains, donc nous parler d'un concept Très divin, etc., très cosmique. C'est mieux de nous montrer une arme humaine, évidemment. Hein, notre point de vue humano-centré pour qu'on comprenne un petit peu euh, ce que dit le narrateur. Mais vous voyez, il me semble que c'est là. Voilà, on voit ici à l'arrière, tout simplement que certaines âmes donc sont directement envoyées dans des portes. Ces portes-là ne sont pas les quatre qu'on voit derrière. On pourrait croire que c'est les quatre de derrière. Non non. Euh, au niveau de l'endroit donc du siège de l'arbitre, en l'endroit où on voit l'arbitre en fait qui est au sommet en gros d'Oribos, on a le flux des âmes qui débarquent de là. On le voit en, on le voit en haut. Le flux des âmes débarque de là. Donc on a les quatre grands conduits qui dirigent vers, qui dirigent directement vers les quatre, les quatre grandes congrégations, les cinq d'ailleurs avec l'antre. Mais le truc, c'est que du coup, vous avez également plein de petits portails qui sont à l'arrière. C'est tous ces petits portails, vous en voyez encore là, vous en voyez là, vous en voyez là. Cela en fait, c'est des petites portes qui dirigent du coup vers les autres royaumes. Encore une fois, tous les habitants, l'arbitre juge tous les êtres venant. Des royaumes euh, enfin, venant des, des, des, des, du monde mortel en fait. Alors, bien entendu, à ce moment-là, je vous redirige vers l'interview qu'on avait faite avec Sam Vostok et, et Vanessaur. On n'a pas euh, les êtres de lumière et les êtres de vide, on n'a pas les démons bien entendu, c'est les races mortelles. Alors, quand dans, dans Mortel, il y a aussi euh, des races soi-disant immortelles, mais qui ne sont pas d'un point de vue cosmique. Typiquement, les elfes de la nuit, par exemple, débarquent aussi hein, dans les terres d'ombre même si vous allez me dire oui mais ils sont plus mortels ils ont été à une époque immortelle et pourtant s'ils crevaient bah ils allaient quand même dans les terres d'ombre hein. c'était pas quand on vous dit race mortelle en gros toutes les races qui ne sont pas lumière vide euh, elles elles ont leur propre plan hein. les races euh, par exemple les narus ont leur propre plan euh, les, euh, les démons leur propre plan etc etc les titans d'ailleurs sur le papier ont leur propre plan mais on sait pas pour le moment on sait pas encore mais du coup c'est vraiment tout ce qui est lié à au... à notre réalité en fait tout simplement donc J'espère là-dessus que c'est bien clair. Donc là on voit justement les autres royaumes, certains n'ont pas forcément de nom. On sait par exemple qu'il y a un royaume, c'est le royaume normal en fait. Les gens normaux, les mecs euh, qui... voilà. <rire> c'est presque, j'ai envie de dire, les citadins. Et eh bien, il euh, y a un domaine justement pour eux, alors il n'a pas de nom à l'heure actuelle. Mais euh, on sait qu'il y a au moins ces trois royaumes-là qui existent et il y en a probablement d'autres. Pour vraiment vous montrer euh, que voilà, les terres, terres d'ombre c'est vaste, c'est très grand. Même si bien sûr en jeu on n'a pas l'impression d'avoir cette, euh, cette multitude de royaumes Je pense que ça arrivera à terme avec Shadowlands avec des, des nouveaux patchs peut-être Le royaume euh, sans nom des, des, des négociants qui sont un peu partout quand même Et donc, et donc on arrive à cette euh, fameuse... Alors l'interview je vous la linkerai de toute façon dans les descriptions et autres Parce qu'on va en reparler Parce qu'on a également une euh, time... Enfin on a, un, on a un time code on va dire on, a, on sait à peu près à quelle époque se passe cette cinématique qui nous est présentée par Talinara donc qui est en gros le principal conseiller de l'arbitre et qui avec la désactivation de l'arbitre deviendra le dirigeant d'Oribos en l'absence de l'arbitre évidemment et on a du coup eh bien, Talinara qui nous dit, d'ailleurs elle a pas la même voix en jeu et euh, je la préfère largement comme ça, en jeu c'est très bizarre on a l'impression qu'on entend un écho de quelqu'un euh, et donc on a en l'occurrence ce rayon rouge qui va désactiver l'arbitre alors c'est très drôle on dirait une attaque guette dans Mass Effect mais euh, elle, fait même, elle fait le même bruit <rire> je, je rigole, mais euh, donc on a le flux des âmes qui est perturbé, et c'est tout simplement ce qui est à l'origine de la pénurie euh, des terres d'ombre et le fait que l'arbitre ne puisse plus euh, juger euh, les âmes, que du coup le flux d'anima soit modifié et que donc eh bien toutes les âmes soient redirigées vers l'antre. C'est très bien fait. Là, on voit d'ailleurs les, les grands conduits, les grands flux d'anima qui sont qui se coupent ne petit à petit. Et en jeu, on pourrait, on pourrait avoir l'impression qu'en jeu, c'est... J'adore ce plan d'ailleurs, ce plan est magnifique, euh, vraiment, est... on a l'impression que c'est presque un rayon laser protos qui détruit une planète, enfin genre c'est vraiment, ce plan est, est magnifique. Et euh, donc, eh bien, on a l'impression que c'est il y a très très longtemps. Si vous jouez à Shadowlands, on vous dit ce, ce, cette chose s'est passée il y a très très longtemps. Je vais en profiter pour faire un rappel euh, sur comment se déroule le temps dans les Terres d'Ombre. Le temps dans les terres d'ombre ne se déroule pas comme dans notre, dans nos, enfin, sur Azeroth. Et là vous allez vous dire, bah, du coup il va y avoir des enfin, on voit énormément sur les streams, sur Twitter, etc. Beaucoup de gens qui disent, ah mais du coup quand on va revenir sur Azeroth, euh, beaucoup de temps se sera passé, etc. Non C'est l'inverse C'est l'inverse On a en fait, les, là je vais vous, je vais vous le rappeler, mais ce, cette cinématique là, le moment où on voit la désactivation de l'arbitre, on voit la désactivation de l'arbitre par qui, on en reparlera juste après, Eh bien ça, on a l'info, avec euh, l'interview justement qu'on a faite avec Sam et Eva pour euh, Steve Danuser, c'est tout simplement, on est sur le rivage brisé, donc le patch du rivage brisé à Légion. C'est pas le début du rivage brisé avec la mort de Varian et Vol'jin. c'est euh, le patch euh, de, du rivage brisé, donc euh, en gros la tombe de Sargeras. Donc c'est à partir de ce moment-là que... Nous avons eu la désactivation de l'arbitre. Donc vous allez vous dire, ah oui, c'est il n'y a pas si longtemps en fait, alors que dans les terres d'ombre, ils nous disent qu'il y a assez à très très très longtemps. Du coup, Blizzard incohérence Non, pas d'incohérence, c'est juste que le traitement, le temps ne s'écoule pas de la même manière dans les terres d'ombre. En gros, le temps passe beaucoup plus vite dans les terres d'ombre que dans notre, dans notre réalité à nous en fait. Donc, dans les terres d'ombre, eh il s'est passé des milliers et des milliers d'années. On, de, on vous parle de... on vous dit ça fait, ça fait des lustres, ça fait... Ça fait des, des générations, ça, ça fait des décennies, enfin ça fait des siècles, je crois qu'on n'a pas eu d'anima que la pénurie sévit, etc. Alors que nous, bah au final, ça fait même pas deux ans, quoi, dans notre réalité. Donc, au final, c'est quelque chose qui est assez intéressant puisqu'avec cette interview, on s'était dit, ah du coup, bon bah c'est quelque chose peut-être de spécifique, sachant que ce flux rouge a l'air de devenir aussi du flux des âmes, c'est vrai qu'on se dit quelque chose. Alors maintenant on a plus d'informations, même si on n'est pas encore fixé à 100%, donc je vais y venir maintenant euh, là-dessus. Euh, à l'époque, et je pensais, euh, je pensais honnêtement que c'était quelque chose comme ça, je pensais que la date justement, par rapport à notre réalité, avait, un, avait une importance. On pense à quoi On pense à Légion, on pense à Sylvanas, son pacte avec bien sûr euh, Elia, etc. On s'est dit, bah c'est le Joliet et Elia ont contacté euh, Sylvanas euh, enfin, déjà avant, hein, bien sûr, à l'orée de la nuit, donc euh, j'en ai fait une de vidéo dessus, euh, donc entre Wotelka et Cataclysme, mais il est fort probable qu'à Légion il y ait eu un. on ait eu un développement là-dessus. Euh, et on aura plus d'informations sur ce sur ce même pacte à Shadowlands normalement. J'ai fait une vidéo également sur le pacte avec Elia. Mais en l'occurrence, eh bien. Donc moi, je mets, on, beaucoup de monde s'est arrêté en se disant, ok, cette lueur rouge, qu'est-ce que ça pourrait être Alors bien sûr, il n'y a pas une réponse, il y en a potentiellement plusieurs, tant qu'on n'est pas fixé à 100 euh, Et cette lueur rouge, bah, si on a le temps, l'époque, on se dit, bon bah voilà, c'est qu'est-ce euh, qu qui s'est passé euh, au rivage brisé Qu'est-ce qui aurait pu avoir euh, Qu'est-ce pu en fait amener ceci alors évidemment comme c'est pas non plus ultra précis on peut dire que c'est un peu avant ou un peu après donc il y a eu beaucoup de rumeurs, de théories avec par exemple euh, alors, du euh, du euh, jaden par exemple, alors Kil'Jaeden ça se passe après, certains ont évoqué alors que bon jaden sur le papier il a rien à foutre là puisque bah il, il, Kijayen, il devrait rejoindre, il devrait rejoindre tout simplement euh, le lors de sa mort, bon déjà de toute façon là c'était fini mais il devrait aller dans euh, le néant distordu donc plutôt euh, lié aux démons. Mais pourquoi pas, on peut peut-être modifier le flux pour créer justement cette instabilité qui désactive l'arbitre. Donc il pourrait y avoir pas mal de choses. Donc certains évoquaient Kill Jaden, euh, d'autres évoquaient vu que c'est rouge... Euh, c'est peut-être le cauchemar d'Emeraude. Donc Xavius. Euh, sur le papier, Xavius, c'est quand même bien avant. Hein, il y a eu euh, Palais Sacre Nuit av avant et ensuite, avant encore, il y a eu le cauchemar d'Emeraude. C'est pas pour rien Curseac qui est dans Silverden. Donc sur le papier, moi Xavius, je pense que c'est totalement faux. Hein, Là-dessus, je pense que ça va pas du tout. Peut-être que c'est ça. Hein, mais moi sur le papier, je pense pas. Hein, ça serait même euh, complètement cohérent euh, par rapport à ce qui nous a été montré. Mais, mais éventuellement, pourquoi pas Pourquoi pas Pourquoi pas euh, Malgré tout Xavius. Mais j'y crois pas du tout. Je n'y crois aucunement. Et euh, c'est plus, plus quelque chose qui est lié à Sylvanas, ou en tout cas aux geôlier aux Éternels, vu, il n'a rien, euh, rien à voir avec ça. Donc, personnellement, moi, ma première vision, euh, c'était plutôt qu'est-ce qu'on affronte euh, Qu'est-ce qu'on affronte tout simplement sur euh, le patch du rivage brisé euh, L'avatar de Sargeras. Alors vous allez me dire, l'avatar de Sargeras, on ne sait pas où... Vous... Alors, les Titans, tu ont... viens de dire malgré qu'ils ont proprement leur propre plan. Oui, mais les Titans, pour le moment, ne l'a pas confirmé à 100%. Donc euh, peut-être que... Juste... Et l'idée, c'est aussi de créer justement ce problème, de cette, un, cette, ce, ce point qui ne va pas. Et au final... Ça aurait, pu, ça aurait pu être l'avatar de Sargaras. Bon, j'étais pas forcément ultra chaud, hein, mais moi ma première vision était potentiellement l'avatar de Sargaras, ça, ça correspondrait à l'époque. Si, si vous avez vu ma vidéo sur le geôlier Elenathrezim, euh, au Palais Sacre-Nuit, donc qui se passe un peu avant, on a eu la mort d'un seigneur de l'épouvante très important, puisqu'il était le numéro 1 dans la hiérarchie des seigneurs de l'épouvante, c'est euh, Tichondrius. Donc on aurait pu avoir la mort de Tichondrius, qui désactive justement également, et en plus qu'elle est sa couleur c'est le rouge, même si bien sûr on le voit pas euh, en, au palais Sacre-Nuit, euh, mais du coup sa couleur c'est le rouge, ça aurait pu passer, ça aurait pu passer, euh, sachant que bon on sait qu'il y a probablement soit euh, Denatrius ou le geôlier qui. Influe là-dessus, donc on aurait pu se dire c'est peut-être Tichondrius. Alors vous allez me dire, mais attendez, un hein, seigneur de l'épouvante, c'est un démon, donc ça aurait dû être aussi, euh, ça aurait dû aller euh, justement dans, dans le néant distordu. Oui, oui, mais là l'idée c'est justement de perturber un peu le cycle des âmes et autres, et peut-être que Dinatrius, en tant que marionnettiste, influe un petit peu là-dessus, ou même le Geôlier, ou même le Geôlier influe littéralement là-dessus, euh, puisque bon bah on sait que les Nathrezim vont avoir aussi des rôles à jouer euh, dans Shadowlands. Donc, ça aurait pu être ça, moi c'était mes deux premières théories, certains évoquaient Guldan, euh, je sais qu'Eva par exemple était très adepte plutôt bah, d'Argus en fait littéralement, hein, directement Argus plutôt que, que, que l'avatar de Sargera, enfin on, beaucoup de noms ont été cités pour représenter cette lueur rouge, ce flux rouge. Après, Eva d'ailleurs aussi était très. Lui s'est dit, bah, lueur rouge, et beaucoup de gens aussi se sont dit ça, bah, Denatrius tout simplement. Moi, ce qui me, fait... ce qui me faisait exclure Denatrius, même si c'était pas, euh, pas forcément ça, c'est que cette lueur rouge vient euh, du flot des âmes en fait. On voit, on voit la lumière rouge venir du flux des âmes. Donc, pas d'une décongélation, pas. c'est vraiment du flux des âmes. Donc, qui vient de, la... de notre réalité vers l'éther d'ombre. Donc euh, c'est pour ça que Denatrius en direct, je dirais Denatrius en, en mode tout droit, euh, c'est lui que depuis depuis Dress qui désactive le truc, ça ça me semblait pas raccord avec le visuel en fait. Euh, maintenant on va en parler, le, le pexing de Shadowlands est terminé, euh, nous avons donc eu la cinématique de fin que je vais euh, également analyser plus tard. Une chose chaque, chaque chose en son temps. Nous avons le pexing de terminer. Et nous, ce qui est dit pour le moment, on n'est pas sûr que ce soit sûr également à 100%, Il y a donc le premier-né de Denatrius, donc le premier des Ventyrs euh, qui est Rénatal. Bon le premier des Ventir au final c'est Denatrius, mais véritablement le premier des Ventir c'est Renatal, le prince Renatal qui est du coup le premier-né de, de Denatrius, qui eh bien évoque, dit le que, que, que la pénurie est lié à Denatrius et que c'est Dénatrius le responsable de la pénurie qui sévit dans, pas seulement à Rivendres, mais dans tout, dans tout, tout simplement, euh, toutes les terres d'ombre. Donc, dans tous les royaumes sont affligés euh, de euh, la politique de Dénatrius. De Donc, ça, c'est quelque chose qui nous fait sembler que ceci, là, c'est directement Dénatrius. C'est même pas... Euh, même pas quelque chose du, du plan mortel ou autre. Non, non, c'est directement des natures. Donc on ne sait pas trop, on ne sait pas trop, euh, puisque c'est ce que dit Renatal, et pas une fois, pas deux fois, mais il le dit trois fois, il le dit dès la fin de la cinématique, il le redit après devant les éternels, et il le re redit aussi dans le domaine de congrégation. Donc euh, ils appuient à fond là-dessus. Donc est-ce que, parce que Renatal, bon, bah, c'est qu'un ventir, il est passe pas un éternel, euh, on pourrait imaginer que Renatal, il n'a il a pas euh, toute la vérité, il n'a pas tout vu, comment il s'est... Euh, Comment il sait que ça concerne toutes les terres dont et pas seulement Evan Dress. Bon, c'est vrai que quand tu vois les cinématiques et tout, tu te dis bon bah s'il le dit, c'est que ça doit être vrai. Mais en vrai, on n'en sait rien en fait. Enfin, on n'est pas, pour le moment, c'est pas bien confirmé à 100%. C'est Renatal qui le dit en tant que personnage. C'est pas le scénariste qui te dit ah si c'est lui. Donc, euh, pour le moment, on peut remettre en question ceci, même si bien sûr il semblerait visiblement avec la fin du pexing qu'on soit à 80-90% de chance qu'effectivement ce soit bien euh, Dénatrius directement qui ait influé là-dessus. Peut-être au final que euh, ma théorie avec Dichondrius euh, s'avérera vraie, hein, peut-être que c'est pour ça que ça vient du flux des âmes, c'est que c'est Dénatrius directement, mais en amenant, bah, du coup ce sera indirect, mais c'est Dénatrius en effet, mais en amenant justement une âme mortelle qui perturbe le flux, qui perturbe le cycle et qui sert de sabotage euh, auprès de l'arbitre, ça pourrait, être tout à fait, ça pourrait être tout à fait une possibilité maintenant euh, sembler... donc, ce serait pas le geôlier directement mais vraiment Dénatrius ça semble être euh, confirmé donc à voir, à voir à ce niveau là en tout cas euh, j'espère que j'ai été assez clair concernant le fonctionnement d'Oribos concernant, euh, concernant Oribos hein, on le rappelle pas, pas, ça ne concerne pas que les morts d'Azeroth c'est bien vraiment les morts de tout le cosmos euh, et de notre réalité bien sûr pas du vide ou de la lumière euh, ça ne nous, ça nous concerne Enfin le fait que, parce que je n'en parlerai plus des masses normalement euh, d'Oribos, donc je préfère avoir été clair. Si jamais c'est pas le cas, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. S'il y a des points sur lesquels vous voulez que je revienne, euh, n'hésitez pas, si vous avez des questions ou autres, il n'y a pas de souci. Euh, en tout cas moi, Oribos, c'est vrai que la cité est assez édulcorée, mais euh, personnellement j'aime bien quand même la construction d'Oribos. Ah, Qu'est-ce que vous en pensez en tout cas de cette cinématique euh, Pour le moment, il n'y a pas des milliards de trucs à dire en dehors du contexte et euh, justement de cette désactivation. C'est vrai qu'il n'y a pas des milliards de trucs à dire. Donc voilà, n'hésitez pas. Je rappelle encore une fois que c'est aussi euh, devant l'arbitre que siègent les trônes des éternels. Donc vous les voyez ici d'ailleurs. Hop, C'est les, les espèces d'hologrammes euh, où, euh, où les éternels se réunissent. On le voit également à la fin du pexing euh, de Shadowlands lors du choix de congrégation. Mais en attendant... Je vous fais euh, plein de bisous, n'hésitez pas à me donner vos impressions, vos, vos retours sur euh, cette cinématique. On se dit à bientôt pour de prochaine vidéo, à plus. Henri Boss Et n'hésitez pas, bien sûr, si vous avez aimé la vidéo, à, à liker, à partager, à commenter. Vous pouvez suivre le compte Twitter, vous pouvez également liker la page Facebook. Je fais plein de bisous, on se dit à bientôt pour de prochaine vidéo. Moi oh, je m'en vais, retourne Henri Boss. Je vais parler à Malva.